Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un quick tips euh, pour mettre à disposition des scripts en mode self-service pour nos utilisateurs. Donc pour commencer ce sujet, je vais me rendre dans mes composants euh, et par exemple j'aimerais mettre à disposition euh, un script qui me permet de résoudre les problèmes d'impression. Donc bon, comment je l'ai constitué ce script J'ai tout simplement copié euh, celui qui est présent euh, dans le ComStore. Mais ce que j'ai fait, je l'ai copié pour le modifier. Pourquoi je l'ai modifié Tout simplement pour changer la description et pour aider un petit peu les utilisateurs. Donc là j'ai indiqué ce script permet de résoudre certains problèmes d'impression. Euh, une fois que ça s'est modifié, donc on l'enregistre. Le, on euh, ce qu'il faut faire ensuite pour le mettre à disposition... De nos utilisateurs, c'est cliquer sur ce petit icône ici. Euh, une fois que ça c'est fait, vous pouvez, pourrez constater que quand j'ouvre mon Sistrait et que je vais dans Tâches, eh l'utilisateur peut avoir ce petit, cette petite résolution des problèmes d'impression avec une petite description. Il ne reste plus qu'à cliquer ici sur, la partie, euh, sur le petit engrenage pour lancer le script. Ensuite, euh, admettons que j'ai euh, un besoin de, de, de mettre à disposition un script. Alors, je vais vite fait faire un exemple. On va dire que je veux un déploiement d'AutoCAD euh, pour Alvar et Aix-en-Provence. Donc, uniquement pour deux sites. Parce qu'on va peut-être avoir des scripts avec des installations spécifiques, des clés spécifiques, qu'on ne voudra pas mettre à disposition de tous les clients. Donc comment je vais pouvoir gérer ça Donc là je peux mettre une petite description, hein, pareil que, que pour les problèmes d'impression. Mais ici je vais sélectionner justement la mise à disposition pour certains sites uniquement. Donc là je voulais Alvar et je voulais X. Donc je vais uniquement sélectionner ces deux, euh, ces deux éléments. Donc ensuite, hein, je vais me faire mon, mon, mon script. Donc là bon c'est un peu. C'est pour l'exemple. Hein, je n'ai pas de MSI. Euh, euh, autocad mais voilà j'ai mon script qui est mis à disposition pour les deux sites que je souhaite, j'enregistre une fois mon script créé je n'aurai plus qu'à faire comme pour le problème d'impression allez le chercher ici euh, d'ailleurs je l'ai fait en double c'est pas grave Hop là, et je vais cliquer sur le petit icône pour le mettre à disposition sur le portail. Et ainsi, comme ça, vous allez pouvoir mettre à disposition des scripts d'installation, des scripts de résolution à disposition des utilisateurs en filtrant sur les sites que vous souhaitez. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.